Bon, je sais bien que sur cette chaîne, on essaie d'être marrant et positif, mais là, là c'est vraiment le coup de massue pour les intermittents en France. Générique. Vous l'avez forcément vu passer autour de vous depuis plusieurs semaines maintenant, c'est une véritable pluie d'annulation à laquelle doivent faire face les intermittents du spectacle en cette fin d'année 2021. Et autant, on a réussi à garder à peu près la tête hors de l'eau durant toute l'année, mais sans pouvoir respirer comme avant. Hein. Autant là, ces annulations en cascade, elles portent un violent coup au monde du spectacle. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la vie d'un intermittent qui travaille dans le spectacle vivant, il y a deux périodes vraiment très très très importantes dans l'année. L'été, avec ses nombreux festivals, ses concerts en terrasse, ses balles populaires qui fleurissent un peu partout dans nos campagnes. Et Noël, avec ses spectacles jeunes publics, ses animations, ses marchés de Noël, etc. Et là, on a une double peine, parce que non seulement le taux journalier pour beaucoup va chuter considérablement quand les mesures de sauvetage au 31 décembre s'arrêteront à 507 heures, mais en plus, tous les spectacles qui avaient été reprogrammés en hiver du fait de la reprise de l'activité s'annulent les uns après les autres. Et la conséquence de ça, c'est quoi bah tout d'abord, en termes de salaire, c'est un sacré manque à gagner quand vous avez 4 ou 5 événements qui s'annulent dans le mois de décembre. Un mois, il ne vous aura pas échappé dans lequel on a quelques dépenses supérieures à la normale. Et d'autre part, en termes de dossier d'intermittence. Parce qu'on est nombreux en France à boucler ce 31 décembre avec seulement 45, 44, voire 43 cachés. Et donc, on sera nombreux alors qu'on croyait que ce serait bon au 31 décembre, que ce serait juste, mais que ce serait bon. À se rendre compte que non Finalement, on n'aura pas nos 507 heures en 12 mois à cause de cette série d'annulations. Alors vous me direz, oui, mais il y a les fameux filets de sécurité que sont la clause de rattrapage et l'APS dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Oui, ok, merci pour ça. Mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Par exemple, pour toutes celles et ceux qui ont fait un renouvellement anticipé, eux ne renouvellent pas au 31 décembre. Et ces filets de sécurité, ils n'en seront pas bénéficiaires. Par exemple, moi, vous avez peut-être suivi sur ma chaîne, j'ai provoqué mon réexamen anticipé en juin dernier. Du coup, je dois faire mes heures d'ici au 28 juin 2022. Ce mois-ci, j'en suis à 4 dates annulées. Ça, ce sont quatre cachets sur lesquels je comptais, moi, pour faire mes 507 heures d'ici juin. Et encore, mon petit cas particulier est loin d'être représentatif de certains de mes collègues qui vont perdre jusqu'à un quart de leur intermittence cet hiver. Alors on pourrait aussi relativiser en disant « mais ce ne sont pas toujours des annulations, pour la plupart c'est des reports ». Mais là encore, je vous renvoie à ce système de date anniversaire. Reprenez mon exemple, ces quatre dates annulées dont je vous parlais à l'instant, si elles sont reportées après juin 2022, et moi ça me fait une belle jambe, parce que j'en ai besoin de ces dates là pour le dossier actuel, pas pour celui de l'année prochaine. Depuis le début de cette crise, on a été les premiers à être impactés avec notamment la réduction des jauges et après avec la fermeture carrément des salles de spectacle. Et on s'aperçoit qu'on va probablement être parmi les derniers à sortir de ces sables mouvants dans lesquels on se débat depuis maintenant deux longues années. Et pour filer la métaphore, c'est ça qui est usant. C'est précisément ça qui fait que vous commencez à voir poindre du découragement, même parmi les plus optimistes. Depuis deux ans, à chaque fois qu'on a l'impression de pouvoir s'extirper de ces sables mouvants, il se passe quelque chose de nouveau qui nous engloutit encore un peu plus. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis même pas syndicaliste, je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube et qui partage son quotidien d'intermittent du spectacle avec les gens et qui essaye de transmettre ce qu'il comprend de ce système avec d'autres. Et cette vidéo, elle n'est que ça, un témoignage. Je sais pas jusqu'où elle ira cette vidéo. Je ne sais pas si elle sera partagée jusqu'à des gens en responsabilité, peut-être Madame Bachelot même, pourquoi pas Comprenez bien qu'au début de cette crise, notre déprime face à l'inactivité, c'était un joli pied de nez à toutes celles et ceux qui sont victimes de l'idée reçue selon laquelle les intermittents ne veulent pas travailler. Mais aujourd'hui, c'est même plus drôle, c'est même plus ironique en fait. Ça devient sérieux pour tous les intermittents en France et franchement, je pense pas trahir l'immense majorité des intermittents du spectacle en disant que oui, on a encore besoin d'aide. Mais par-dessus tout, qu'on aime notre job et qu'on veut pouvoir retravailler. Et le public veut pouvoir danser à nouveau. Courage à tous. C'était Franck pour 507h. Ciao.